Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo pour tenter de répondre à une question que vous vous êtes certainement déjà posée. Est-ce que ce que je développe avec Unity est bien protégé Est-ce que mon code, une fois compilé, n'est plus accessible, etc. Donc c'est une question, je pense, qui doit vous qui vous est déjà venue à l'esprit. J'ai hésité longuement avant de faire cette vidéo, mais ceci dit, je pense qu'à but éducatif, et puis c'est bien aussi de le savoir, je vais répondre à cette question, pas du tout tout et je vais vous le prouver tout de suite avec cette vidéo vous allez voir que euh, rien n'est à l'abri euh, vraiment c'est assez euh, déboussolant pour ceux qui ne le savent pas bon, évidemment pour ceux qui font de l'informatique vous doutez bien qu'on peut décompiler un code mais vous allez voir avec quelle facilité on peut consulter le code unity allez c'est parti je vous montre ça tout de suite alors pour vous faire cette démo, j'ai ici créé une scène très simple avec une scène qui est login que vous voyez à l'écran et une scène game qui est tout simplement ici un cube qui se lance dans la fenêtre. Il n'y a rien de spécial, c'est pas un jeu, mais c'est pour vous montrer tout simplement comment tout ça fonctionne. Donc j'ai ici un champ input field qui attend un mot de passe, un bouton avec OK qui lance ici le script pass script et ici le script pass script pardon, contient une méthode publique vérification. Évidemment, on peut voir que j'ai déclaré une variable de type string qui s'appelle password qui attend UPLN, donc le, le champ est en clair. Euh, et ici, bah, je, au moment du clic sous le bouton, je vérifie que l'input field, le champ texte, enfin le texte saisi, est égal, correspond à password. Et si c'est le cas, j'utilise le scene manager pour lancer ma scene game, sinon je reste là où je suis. Donc évidemment, je vous montre tout ça tout de suite. Si ici si, je rentre oh, oh, oh, ça ne fonctionne pas. Si je mets UPLN, le mot de passe attendu, je lance bien ma scène. Donc ça n'a pas grand intérêt, j'ai compilé ce jeu déjà, donc je ne vais pas vous le faire devant vous, vous savez comment euh, compiler ça, retenez juste que mon script ici par exemple s'appelle pas script. Donc on va aller sur le bureau, et sur le bureau j'ai ici mes dossiers, donc game c'est mon dossier de travail de jeu, et mon dossier euh, mygame contient mon jeu compilé, alors dans une version évidemment Windows. Donc on peut voir comme d'habitude qu'on a ici mygame, euh, et ici on a euh, My game data, toutes les dépendances du jeu, en fait ce que Unity compile automatiquement. Donc... On va utiliser un utilitaire maintenant qui s'appelle ISPY. Donc il est récupérable sur internet et totalement gratuit. Je tiens à dire que ce n'est pas le seul utilitaire qui va pouvoir permettre de, de faire ça. Donc on va lancer ISPY. Et là on arrive sur cette interface. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller chercher ici, je vais aller ouvrir Firefile Open. Alors au préalable, vérifiez que vous êtes bien ici en C Sharp. Parce que évidemment, Unity compile en C Sharp. On va faire Open. Et on va aller ici dans, euh, donc sur le bureau, je vais aller chercher le dossier MyGame que vous avez vu. Voilà, celui-ci. Et je vais aller dans MyGameData Data et dans Managed. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est d'ouvrir ici l'assemblée CSharp.dll. Je vais ouvrir celle-ci. On peut voir qu'elle s'est ouverte là. Je vais faire le petit plus. Et là, j'ai les références. Donc beaucoup de choses, vous pouvez aller fouiller dedans, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. C'est ici les deux accolades. Et on va aller, et, et là, bizarrement, quand on ouvre ici avec le petit ascenseur, qu'est-ce qu'on trouve Pass script, qui est le nom de mon script, bizarrement. Donc, je vais le sélectionner, et là, regardez à droite ce qui se passe. Ça décompile, on a pu voir que ça a décompilé. Et j'ai ici mon code, qui est complètement en clair, que je peux, euh, évidemment, consulter. On peut voir que le mot de passe attendu est UPLN. Donc, vous pouvez voir comment, euh, c'est relativement simple, hein, ici, euh, d'aller consulter les scripts. Alors, pour ceux, et pour encore vous prouver, euh, parce que là c'est un code tout bête, mais pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas forcément pour du hack. Imaginons que je veux consulter, il euh, y a un jeu qui m'intéresse, et euh, bah, je veux voir un petit peu comment le jeu a été construit, alors que je n'ai pas le code, bah, avec ça je vais pouvoir. Malheureusement ou, ou fort heureusement, je ne sais pas. Bon, donc J'ai fait une démo il y a peu de temps d'un jeu qui s'appelle Ori and the Blind Forest, euh, et je l'ai encore sur mon PC, donc elle avait été développée avec Unity. Je vais aller ouvrir justement cet exécutable, donc je vais faire « Open ». Je vais aller dans le dossier correspondant, donc ici, et là bah, j'ai la même structure hein, avec des DLL en plus, Steam ici, mais peu importe. Je vais aller une fois encore dans OriData et dans Managed, et ici je vais rouvrir la même assemblée C-Sharp. Donc allez ici en dernier, on peut voir que celle-ci est restée. D'ailleurs si vous voulez supprimer, vous pouvez faire Remove. Et je vais aller sur celle-ci. Et là on peut voir que j'ai pas mal de, de choses. Et notamment ici, bah, de nouveau, euh, des scripts qui vont être disponibles. Si je fais le petit plus, voilà. Alors il y a beaucoup de scripts dans, dans Ori, évidemment. C'est un gros jeu. Mais si quelque chose vous intéresse, par exemple si Jumping Shout Enemy Sound... Je clique dessus et là on peut voir que bon bah c'est simplement une classe ici qui n'est pas intéressante. Mais on va avoir par exemple KillPlayer et là on a les méthodes. Donc la classe KillPlayer qui s'ouvre. Et On a ici toutes les méthodes start, or trigger, enter. Euh, voilà, on peut voir comment tout a été développé. Euh, ici, j'ai le laser socket par exemple. Bon, là, c'est simplement des classes qui sont pas importantes, mais euh, euh, par exemple, ici, si on descend, on va avoir euh, alors on va chercher quelque chose qui va être, à mon avis, euh, objective. Voilà, donc ici, la classe objective, on peut voir ici qu'on a vraiment tout euh, les méthodes void, show, vous pouvez voir euh, update, le hide, euh, complete. Euh, ici, on a euh, on timer performance action voilà donc tout le code est disponible avec cette petite utilitaire qui s'appelle IL spy et encore une fois c'est pas le seul donc bah je vais pas aller plus loin je pense que vous avez compris vous pouvez reproduire chez vous enfin je pense qu'il y en a plus d'un qui vont le faire euh, ce qu'il y a euh, faut savoir qu'on peut quand même essayer de se protéger alors la protection euh, la protection miracle n'existe pas il y aura toujours euh, des choses qui vont euh, être décompilables et on va toujours avoir euh, avoir un petit peu de mal. Mais Bon, je me dis que c'était bien de vous en parler parce que beaucoup de gens utilisent par exemple des, des leaderboards ou des systèmes de logging qui sont connectés directement à une base MySQL et euh, on pointe vers le serveur avec un, un compte soit admin ou un compte dédié et on met donc le, le logging et le, le mot de passe en clair par exemple ou tout simplement si vous voulez voir comment euh, un jeu demande un code de débridage qui est stocké euh, ou tout simplement euh, tricher un petit peu euh, par exemple avec du player preuve vous savez pas où c'est stocké enfin tout est accessible en fait donc euh, pour le hack ça peut être un problème mais ça peut être surtout aussi un problème si euh, vous voulez pas que vos méthodes et comment vous avez développé un jeu euh, soit lisible très facilement avec ça vous pouvez voir que tout est vraiment assez clair donc il y a des méthodes pour s'en protéger un petit peu si ça voulait le savoir bah, n'hésitez pas mettez un petit pouce bleu cette vidéo et mettez un petit commentaire pourquoi pas en tout cas euh, je me ferai un plaisir de de vous montrer ce qui existe en gratuit et en payant euh, voilà donc si cette vidéo vous plaît un petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et euh, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye